Abizou, c'est grâce à cet appel après je vais payer le loyer aujourd'hui Vraiment, merci de m'avoir rendu visite Ah, vraiment oh. ah, Je vais payer le loyer aujourd'hui, maintenant C'est pas toi que tu ne payes pas le loyer Non, oh, et, et, et, je dois au moins un mois de cela Mais c'est pas bien, tout le retour que tu gagnes là, tu fais quoi avec Moi, je ne je donnerai jamais mon loyer oh, mais, mais comme ça, Moi, je, je paye toujours le loyer, c'est pas bien quand tu gagnes de l'argent, là où tu mets la tête, là, tu dois, tu veux payer chaque fois. Là, tu es boss, non? On oh, gagne oh, même salaire, on gagne même argent, non? Moi, je n'aurai jamais mon loyer sur mon propriétaire. Même bientôt, je veux payer la maison sur mon propriétaire. Je n'aurai jamais le loyer. Hey, ici, Après, ici, là. propriétaire Je suis pas là. On va se payer. Oui. Oui. Oh, mon Dieu, c'est le général. Ça veut dire quoi? Je vais faire un peu. et vais faire un peu. Je est allé qui pouvait là, mais monsieur, vous cherchez quoi? Euh, euh, le monsieur gros qui reste ici là, mais Abyss euh, il vient de sortir. Il est sorti, oui, avec mon agent. Votre agent, comment il me doit un an de loyer? C'est ah, vous le propriétaire de... Eh. il a dit que qu donne l'argent toujours. Ça, ce qu'il vient de me dire, il donne l'argent euh, toujours, eh. mais, mais il a même dit qu'il veut payer la maison. Quelle maison? Votre maison <rire> Il, il doit là, quoi il, faut, il, faut, il, faut, il faut. Non, il voulait payer ça, c'est ce qu'il vient de, de, de, de, de, de, de, de, loin, de loin là vous qui Eh, quoi, le petit est Le fille le Moi qui suis son locataire, je suis maître et mon Et moi, le je suis maître et le locataire est gros Pour lui, est grave, pourquoi, pourquoi moi, c'est ça Moi, Donc, on est le dos, pas, mais t es, t es, t es. Ah, toi aussi, tu dois de l'argent à ton propriétaire. Oui, Ah c'est ah, pour ça que vous êtes amis. Quand tu viens te cacher ici, mais et il y a mais au dehors. C est, c est. Monsieur, Attends, il vient se cacher chez toi. Donc, il est chez toi là-bas. Mais c'est un mois seulement que je, je dois à mon propriétaire. Ah, bon, il est là moi ouais écoute moi monsieur tu as laissé la paix de dali la partie Abis.